La plupart des magiciens s'intéressent beaucoup à la triche. Et je vais maintenant vous raconter mon histoire. Il y a quelques années, je suis parti à Los Angeles et je me suis retrouvé dans une petite rue. Au bout de cette petite rue, il y avait un petit bar. Dans ce petit bar, un petit éclairage. Un petit couloir et au fond de ce couloir, une petite table. Mais assis à cette table, un grand monsieur. C'était un tricheur professionnel, un ancien tricheur. J'avais rendez-vous avec lui ce jour-là pour qu'il puisse me montrer ce qu'il savait faire. Simplement, il m'a précisé, je veux bien, mais c'est toi qui vas faire la moitié des choses, vu que je n'ai qu'une main. Alors il me dit, tu prends le jeu et tu l'étales. C'est ce que je fais. Tu sors les quatre as. Le premier. Le deuxième. Le troisième. Le quatrième. Avec ces quatre as, ça va être très simple, donc piqueur, trèfle, carreau, tu les étales sur la table et en dessous de chaque, chaque as, tu fais un petit paquet, comme ceci, tu prends le premier as et tu l'insères dans le paquet, comme ceci, disparu, pour le deuxième, c'est très simple, l'as de trèfle, tu le perds aussi dans le jeu coupant, pour le troisième, tu le poses et tu coupes, il s'arrêta un moment il me dit mais tu peux même vérifier que, que chaque as ne soit pas remis ensemble, c'est ce que je fis, je regardais et là je m'aperçus qu'il y avait un as séparé, un deuxième un peu plus loin et un troisième vers le dessus, Et là je me suis, et là je me suis dit ouais c'était honnête. Pour le troisième, c'est très simple, il suffit avec l'as de pique de le prendre et de couper, c'était tout, c'était fini. Il se leva et me disait je vais aller boire un coup, pendant ce temps là tu vas couper le jeu. Et moi dans ma tête je me suis dit, je vais ruser. Et j'ai commencé à faire que ça, regardez, à couper le jeu en quatre packs et à brouiller les pistes. Mais le monsieur n'était pas dupe, quand il arriva sur table, et ricana. je pense qu'il avait compris. Il commençait à prendre le jeu et il me disa, maintenant regarde bien, à chaque fois que je vais couper le jeu, je vais localiser un as. Il commençait à prendre le paquet, à couper, et croyez-le ou non, il tomba sur un as, l'as de pique. Il recommença une deuxième fois, et à chaque fois qu'il coupait. Il tombait sur un as. Je lui ai quand même posé la question, mais est-ce que tu serais capable de le faire face en l'air Il hésita une seconde et il me disa, retourne, je retourne le jeu. Il retourna le jeu. Réhantama à coupe. Et croyez-le ou non, c'était le troisième masque qui devait, qui devait sortir. J'étais très impressionné, très impressionné. Et pour la dernière fois, il retourna le jeu, réentama sa coupe et il retourna le quatrième As. Et non, il s'était trompé, il avait coupé sur un 6 de carreau et là, il me regarda, je le regardais avec mon air souriant, il me disa mais tu te rappelles de ce que je t'ai dit au début je ne t'ai jamais dit que je couperais sur un as, je, je localiserais un as. Et en l'occurrence ici, nous avons du carreau qui est en fait l'as manquant et c'est un 6. Et il m'a dit mais compte 6 cartes. J'ai pris le jeu, 1, 2, 3, 4, 5 et 6 et figurez vous que c'était le dernier as, l'as Thank you.